ça, gens de l'internet? J'espère que vous allez tous magnifiques. aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme on dit, les personnes, Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les On est sur K-Faction, le. Oui futur meilleur serveur euh, du moment aujourd'hui les amis nous sommes le 20... 30 décembre ouh j'avais pas remarqué la date et je vais vous faire une vidéo spoil parce que ça fait très très très longtemps que je n'en ai pas fait et j'ai envie de parler de quelques spoils qu'on a fait sur notre twitter ainsi que de suite et je voulais vous d'ailleurs m'excuser pour les spoils qui étaient un peu bof bof aujourd'hui j'ai quand même expliqué un peu plus ces spoils là en précision donc qu'est-ce que ces spoils étaient donc pour commencer faut savoir qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là ça peut changer, on est encore en phase de développement, on est très rapproché de l'ouverture, mais encore une fois, je n'ai pas de date à vous donner, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Et comme vous allez pouvoir sûrement le constater dans les textures et tout, vous voyez, le launcher n'est pas 100% terminé, donc il y a encore des trucs à rajouter, etc. Je vais vous parler de tous les spoils qu'on a euh, fait sur Twitter, je vais vous révéler les réponses que vous vous, vous demandiez et je vais vous montrer euh, le nouvel event que vous avez pas aimé sur Twitter que tout le monde pensait que c'était un airdrop. Malheureusement c'était pas ça, mais je vais vous en parler. Si d'ailleurs vous voulez suivre vraiment tout ce qui se passe à propos du savoir, je vous invite à rejoindre le Discord de Kfaction qui est en description ainsi que le Twitter ou visiter notre site, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site acheter vos pb, voter dès maintenant, c'est qui vos récompenses pour l'ouverture les amis. D'ailleurs les récompenses des votes ils sont vraiment cheatés donc ça vaut vraiment le coup de voter pour pour le serveur, les amis. Et puis, voilà. Sur ce, je voulais, on va commencer directement avec euh, les recrutements guides. On a ouvert le poste de recrutement guide. Vous pouvez commencer à postuler vos candidatures si ça vous intéresse. On recrute du staff. Ensuite, ça sert à rien de me dire dans les commentaires. Quand est-ce que le serveur va ouvrir? Je ne le sais pas, les amis. Comme je dis, il reste des choses à faire sur le launcher. Donc, dès que les gens vont rentrer de vacances, le 2 janvier, Elox et le développeur du launcher, How Not, ils rentrent de vacances le 2 janvier. Donc, tout devrait être fait à partir du 2 janvier. Donc, ensuite... Euh, in-game, il y a déjà beaucoup de choses défaites Comme vous allez pouvoir le constater en faisant la vidéo Mais les kits, tous les trucs in-game Tout ça, tout mon boulot, il est fait Le slash shop aussi, comme vous pouvez voir Les kits, les spawners, les tags, les grades sont achetables en jeu Les blocs, les items, les potions Et la revente d'items, tout ça est disponible dès maintenant donc il reste plus beaucoup de choses à faire les amis donc soyez patients. dans quelques jours vous devrez avoir plus d'informations restez à l'affût comme je dis sur nos réseaux sociaux pour pouvoir tout savoir donc le premier truc que tout le monde euh, veut savoir en fait c'est euh, qu'est ce que c'était le premier spoil le premier spoil c'était pas le spawn mais bien le lobby donc je vais back au menu je vais rejoindre la faction le premier spoil que tout le monde se demandait si c'était le spawn c'était quoi en fait c'était simplement le lobby c'était ceci le lobby on voulait juste vous tease un peu on pensait que les gens allaient avoir, euh, vous alliez en fait faire autant de retweets euh, en si peu de temps en 24h je pense qu'on a eu 200 retweets c'était un truc de mal, on était pas prêt, donc on a vite balancé un spoil, un spoil euh, inutile pour le deuxième, et le deuxième spoil c'était justement euh, le hub, donc on savait pas trop quoi mettre ensuite on s'est dit, oh on va présenter un nouvel event vraiment méga cool qui s'appelle le coplane, mais en fait qu ce qui s'est passé c'est que euh, personne l'a aimé, <rire> malheureusement personne l'a aimé le coplane, donc je vais vous, euh... oh, je vais mettre en speed 3. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement le cas Plane. Donc, je vais euh, en créer une vite fait pour vous. Plane Create euh, Test. Euh, attends, on va faire Icons. On va faire euh, Plane... Euh, plane, c'est quoi déjà la commande? Plane Add Pause euh, euh, Icons. Voilà. On va faire un euh, Plane Force Start euh, Chess. Euh, voilà. Euh, aucun avion est encore, oups, c'est plain start icons. ça va être bien sûr automatique, c'est juste que là, c'est juste le point vous voyez, c'est un plugin en test. Donc voilà, c'était en fait une, un avion qui va tomber du ciel et celui-ci, vous devez euh, décrypter le coffre pour pouvoir le loot. Bien sûr, je vais vous expliquer quelques petits trucs juste après, il faut juste que je réussisse à le for, store, for start chest. Voilà, donc le coffre, il va descendre tranquillement, il y aura plusieurs étapes, ça va prendre du temps, ça va l'annoncer dans le chat avec des messages du genre euh, « Oui, l'avion, il va se bientôt s'écraser soyez prêts, etc. » Ensuite, le coffre va descendre tranquillement d'un avion militaire, on va dire qu'un avion militaire vient de délouer ce coffre magique, et qu'est-ce qui va se passer, vous allez voir, quand celui-ci va toucher le sol, la caisse va être hackée donc il va falloir que la caisse on peut pas l'ouvrir directement bien sûr parce que elle est piratée comme vous voyez elle est piratée ici vous voyez au-dessus ici c'est piraté vous devez cliquer dessus une fois donc là vous allez cliquer une fois et là vous voyez le décryptage se fait. bon le décryptage il est hyper rapidement en ce moment c'est normal parce que c'était pour tester vous ça va être un peu plus long quand même on va pas se mentir ça va prendre à peu près 5 minutes pour que ce soit un peu plus long et là vous allez voir ouverture en cours et là on va s'éloigner parce que ça fait une petite explosion je veux voir quand même, je veux que vous voyez l'explosion et là boom le coffre va s'ouvrir et voilà, vous allez pouvoir récupérer les loot qui vont être configurables à l'intérieur. Pour l'instant, c'est pas encore configuré, mais comme je vous ai dit, c'est un plugin qui est, qui est en test. Comme vous voyez, il y a encore des trucs qui sont euh, à modifier, mais vous avez compris le principe de l'event. Donc ça, c'était un des plus gros spoils que j'ai fait, parce que tout le monde se demandait c'était quoi en fait. Mais ce n'était pas des airdrops, ce n'était pas ça, c'est vraiment un, un nouvel event qui va prendre du temps à avoir, du temps à faire, et il ne va pas être... Euh pas tout le temps être au même endroit les positions, les coffres peuvent être à plein d'endroits différents et il y en a trois je crois qui tombent en même temps, si je me trompe pas ou deux. donc voilà il y en a plusieurs dans la warzone qui vont peut-être tomber en même temps et vous devez vraiment les récolter, les récupérer et euh, vous, vous, vous faire euh, du stuff euh, facilement, bien entendu faites attention parce qu'il y aura plein de gens qui vont payer pas autour donc ça peut être vraiment intéressant, ensuite ça c'était les trois spoils que j'avais fait, ensuite j'avais fait un petit spoil moi-même, j'avais mis juste des items et vous devriez vous deviez deviner quest ce que c'était, donc le premier item que personne n'a trouvé déjà, c'était la terre labourée. Donc, ça vous prend de la terre labourée pour ensuite mettre les graines de buisson de euh, énergite, néphiline, épidote, volcanite ainsi que XP. Et ensuite, rien ne va pousser. Je ne vais pas vous montrer la texture maintenant parce que vous allez devoir le découvrir à l'ouverture. Ensuite, le, bouisson, il, le buisson, il pousse comme ça. Et comme vous pouvez voir, sur cette version-ci, vous allez pouvoir marcher autour des buissons, mais pas dedans. Donc, vous n'allez pas pouvoir stacker, par exemple, deux buissons un par-dessus l'autre comme vous le faisiez avant mes petits coquins. Donc, euh, voilà. Ensuite hein, le buisson il est poussé, ça va le casser, boum, ça retourne à ça. Et vous devez retrouver une graine pour le faire repousser, donc c'est plutôt cheaté. Je vais juste vous montrer par exemple pour les euh, buissons en euh, XP... En fait, il donne des il donne des, euh, des, bouteilles d'XP, des fioles d'XP directement. Il ne donne plus des berries. Ainsi que pour les autres, c'est la même chose, les amis. Pour les autres, ça donne euh, les minerais ou des poudres pour le volcanite. Parce que maintenant, vous allez voir. Euh, 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Pour euh, le volcanite, c'est bien sûr pas terminer les buissons, comme vous pouvez le témoigner. Et aussi, regarder regarde des pouces comme ça automatiquement. Mais c'est pas ça qui va se passer. Il va avoir euh, plusieurs stades de euh, de. de comme ici, c'est juste que là c'est pas fait. Donc quand le buisson va pousser, il va devenir de couleur normale, ça va vous dropper une à, de 1 à 3 poudres de, euh, de volcanite, et ensuite vous devez crafter le lingot de volcanite avec 6 euh, euh, poudres de volcanite, ça fait un lingot, et vous pouvez ensuite crafter les armures en volcanite, voilà. Quand vous avez cassé votre buisson, le buisson retourne à rien, il retourne à rien, vous avez plus de graines, vous n'avez plus rien, vous devez le retrouver. Donc, c'est vraiment ça la difficulté des buissons. Ils sont pas si cheat qu'ils étaient avant. Ils sont quand même assez cheatés, mais pas trop. Ils sont équilibrés, si on peut dire. Donc, ça, c'était les items qu'il y avait. Donc, les buissons, les pousses, c'est ça. Vous avez trouvé la plupart. Sauf la terre labourée, personne ne l'avait trouvé. Euh, Peut-être une personne l'avait trouvé, mais il y avait eu d'autres trucs. Rond. Ensuite, c'était l'échelle en énergite. Donc, l'échelle qui va super vite. Donc, c'était juste ça. C'était une échelle maintenant à place d'être sur une échelle en fer. C'était une échelle en énergite. Ensuite aussi, les gens n'étaient pas capables de trouver, mais c'était un coffre en éphéline. Je sais pas pourquoi tout le monde dit un coffre en énergie c'est vraiment un coffre en éphéline, je sais pas pourquoi les gens l'ont pas remarqué plus tôt, ensuite euh, les trucs que les gens ils se demandaient, ils pensaient que c'était des gemmes, c'était ceci, en fait c'était des orbes, c'est des orbes de euh, de action donc c'est la co-orbe. donc quand vous cliquez, ça vous donne feather falling comme vous voyez pour 3 minutes euh, 5 minutes, mais là ça a dit 3 minutes il faudra corriger ce petit bug là euh, vitesse, donc ça vous donne vitesse 5 comme avant avec les bâtons et ici, vous avez la cohorte qui vous donne Force 2 pendant 5 minutes encore. Un petit bug ici. Et euh, le Reaper, donc l'ordre de Reaper, répare votre armure que vous portez sur soi seulement. Donc, euh, seulement celle qui est équipée sur votre personnage. Donc ça, c'est des nouveautés qu'il était pas là avant. Ensuite... Euh, les points factions, ce ne sera plus des points comme ça Donc un autre truc intéressant, c'est que les points factions Lorsque vous allez acheter dans le menu des points Donc vous allez faire, par exemple, rencontrer votre PNJ Il y a un menu qui va s'ouvrir Vous allez pouvoir échanger des points Et les points vont se directement, directement se mettre dans le classement euh, Sans que vous ayez un point physique Comme ça les factions ne peuvent pas s'échanger des points entre elles Donc ça c'est plutôt intéressant donc, comme vous voyez ici, voilà, ça donne l'énergie entre 1 et 2. Là, pour l'instant, ça ne se casse pas, mais normalement, il devrait se casser et retourner à 0. C'est juste que c'est un petit bug pour le moment. Ok, ensuite, l'autre item que je vous ai présenté, c'était quoi que je vous avais montré euh... Je vous avais montré quoi Ah oui, la Pharmax en volcanite. Donc, c'est toute Pharmax qui fait tout, en fait, en volcanite. Pourquoi elle a une texture stylée comme ça parce que peut-être que dans le futur, quand vous allez euh, miner des buissons avec ou quoi que ce soit comme ça, peut-être qu'elle va vous donner des items, euh, plus d'items ou quoi, on sait pas. On va lui rajouter des fonctionnalités dans le futur. Mais pour l'instant, c'est juste une pharmax normale. Mais je vous conseillerais quand même de la garder parce que ça va être vraiment OP dans le futur. Ensuite, quoi d'autre qu'on a Bon, les retours des dynamites, ça vous le saviez. Euh, quoi d'autre que je vous ai montré dans ce petit screen que vous avez pas capté euh, J'ai pas les textures des autres blocs. C'est quoi que je vous ai montré d'autre? Je m'en souviens peu exactement tout ce que je vous ai montré. Ah, oh, les reines de mort, bien sûr. Les reines de mort, je vous ai montré les reines de mort. Maintenant, il y a des reines de mort sur Cofaction. Vous pouvez avoir des chances d'obtenir des minerais, c'est plutôt intéressant. Euh, J'ai toujours voulu l'avoir sur Cofaction, on l'a jamais fait. Maintenant, je me suis dit pourquoi pas le faire. Et comme vous voyez, on peut miner les blocs de volcanite. On peut pas en fait. <rire> nice, c'est cool ça aussi. Sur tous les items, vous avez euh, votre durabilité et plein de trucs comme ça. Vous avez, vous avez des noms pour tous les items. Euh, par exemple, pour les minerais, regardez le diamant. Voyez de quel de meilleurs trucs que c'est, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant pour certains joueurs. Je sais pas pourquoi ça marche pas, je vais essayer quelques chansons. En... Euh, ouais ça marche, voilà. Donc vous voyez, on a eu des trucs de merde malheureusement, mais bon, on peut avoir des, euh, de la volcanite, on peut avoir de la poudre de volcanite, on peut avoir plein de trucs. Donc c'est vraiment intéressant au niveau de ces petits ajouts. Bien sûr les amis, tout est pas sur le launcher, il y a encore d'autres trucs que je devrais vous présenter. Donc euh, vous avez sûrement dû le voir, mais il y a un arrosoir, il y a aussi un Hooper en volcanite et d'autres trucs comme ça que vous avez pu peut-être voir dans la euh, récompense des votes quand vous votez sur le site parfois vous pouvez en obtenir, donc c'est des trucs qu'ils vont être disponibles bientôt sur le serveur mais euh, sur le launcher et je vais pouvoir vous en parler dans une autre prochaine vidéo ou même vous les spoils sur Twitter, donc restez à l'affût de tous ces nouveaux items qui vont sortir bientôt donc voilà c'est tout, je voulais juste faire un petit récapitulatif, un récapitulatif des spoils qu'il qu y a eu sur Twitter et tout lorsque j'ai fait les spoils et je voulais vous en parler un peu pour que vous puissiez voir où -ce on ce qu'on en est exactement sur le serveur, comme vous pouvez voir le launcher il est vraiment propre c'est vraiment bien, euh, bien fait pour les options et tout, les options qu'à faction vous pouvez modifier votre interface, vous pouvez modifier votre chat, vous pouvez modifier vos pour votre keystroke mode, vous pouvez le on off, vous pouvez choisir la couleur, exactement la position que vous voulez mettre, les CPS et tout, c'est vraiment bien fait, moi personnellement j'aime pas trop ça, mais euh, pour vous, ensuite vous avez aussi les macros, donc euh, les options, vous pouvez faire vos macros ici, vous avez vos macros, vous avez plein de trucs vraiment, euh, méga stylé, il est vraiment bien fait le launcher niveau euh, optimisation, les FPS et tout, c'est vraiment bien foutu, euh, donc voilà, dans la prochaine vidéo les amis, ou dans le futur, je vais vous montrer la warzone, on a fait quelques modifications à la warzone, et comme vous avez sûrement vu le voir dans le, dans le chat, le temps les volcans ils sont de retour euh, en plus du euh du KOTH ainsi que de l du nouvel event, l'avion qui tombe du ciel donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez du nouvel event dites-moi ce que vous pensez des petites nouveautés qu'on a fait des petites modifications, etc. N'oubliez pas d'aller sur Twitter répondre aux sondages qu'on a présentement et aussi de suivre notre Discord notre Twitter et retweeter les concours pour gagner des points boutiques parce que oui, vous, vous pouvez gagner des points boutiques avec le, les comptes euh, partenaires de notre serveur donc je crois qu'il y a Ice Expert, euh, et d'autres Youtubers qui ont fait des euh, tweets pour gagner des points boutiques sur K-Faction. pour le 1er janvier, donc vous avez jusqu'au 1er janvier pour participer allez-y dès maintenant et euh, gâtez-vous un peu avec des points boutiques gratuits si vous voulez acheter des points boutiques maintenant c'est possible sur le site, les points boutiques sont activés vous pouvez aussi voter et récupérer vos votes lors de l'ouverture possiblement, donc voilà je vous dis à bientôt les amis, on se retrouve bientôt pour CaFaction V3, je vous aime et je suis vraiment excité à l'idée que vous venez jouer avec moi sur ce magnifique serveur à la prochaine